À Montréal, comme un peu partout au Québec, là, on voit que euh, les loyers haussent assez vite, là, surtout pour les grands appartements. Puis nous, c'était quelque chose euh, auquel on a décidé de s'attaquer, mais d'une manière à long terme, pour s'assurer que euh, la population étudiante puisse se loger à un prix raisonnable. Bien, mon nom c'est Laurent Levesque. je suis coordonnateur général puis un des cofondateurs de Utile, l'unité de travail pour l'implantation de logements étudiants. À la base de l'Utile, il y a une demi-douzaine d'étudiants et d'étudiantes en fin de bac ou en milieu de bac, dans plein de domaines différents. Euh, moi, j'étais en train de finir un bac en urbanisme, il y avait du monde en finance, en communication, puis on s'est juste regroupé en se disant, ben, on sait qu'on est fiable, puis qu'on est capable de faire un projet qui va marcher. On n'a aucune expérience, mais on va apprendre sur le tas, puis pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose ensemble? Je pense qu'il y a une, une grande opportunité aujourd'hui pour redéfinir notre notion d'entrepreneuriat parce que euh, aujourd'hui, puis nous, on en fait partie, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui souhaitent travailler dans un autre contexte, souhaitent faire du bien euh, à travers leur emploi. Puis nous, on s'est retrouvés un peu là où on est malgré nous, parce qu'on a identifié un besoin, puis on a décidé de créer un véhicule pour le faire. Mais c'était pas avec les aspirations classiques de l'entrepreneuriat. Puis ce qu'il faut, à mon avis, c'est reconnaître qu'il y a un entrepreneuriat qui existe au Québec pour le bien commun qui construit un patrimoine collectif plutôt que euh, nécessairement être dans une logique traditionnelle de pur profit. Donc, il y a vraiment une il y a vraiment une opportunité là de revoir puis élargir notre conception de l'entrepreneuriat parce qu'il y a plein de gens qui essayent de répondre à plein de besoins. Puis il y en a beaucoup maintenant que c'est des besoins sociaux. Dans le fond, l'objectif initial de l'Utile, c'était pas de partir une entreprise, c'était de changer quelque chose. C'était de prendre en main un enjeu, le logement de la population étudiante, d'une manière collective puis constructive. Et on peut se voir un peu comme entrepreneur militant, mais je pense qu'encore plus fondamentalement, on est des militants-entrepreneurs parce qu'on a identifié quelque chose qu'on voulait changer, puis on a après choisi la formule entrepreneuriale pour y répondre. Puis c'est quelque chose de très puissant, cette formule-là, euh, une fois que tu es un groupe qui est capable de le faire. Puis je pense que plus de gens au Québec pourraient s'imaginer, devraient essayer de voir comment est-ce qu'on peut utiliser une approche entrepreneuriale pour répondre à des enjeux sociaux, parce que c'est vraiment un potentiel immense de transformation pour la société.